Cette semaine, on célèbre les entrepreneurs de partout au pays. Des Canadiens qui ont bâti des entreprises, qui ont créé de bons emplois pour la classe moyenne et qui ont façonné nos communautés. Mais cette année a été difficile pour beaucoup d'entre eux. La COVID-19 a transformé leur façon de mener leurs affaires. Certains ont dû fermer leurs portes temporairement ou modifier leurs activités. Et à travers tout ça, les entrepreneurs canadiens ont su relever le défi de notre époque. Avec créativité, innovation et résilience, ils ont montré ce que ça veut dire d'être Canadien. Et comme gouvernement, on sera toujours là pour les aider. On continuera d'offrir des mesures de soutien qui les aideront à garder leurs portes ouvertes et à faire croître leurs entreprises durant cette période difficile et au-delà. Parce que ce n'est qu'en s'épaulant les uns les autres qu'on sera capable de rebâtir en mieux. Alors, merci à nos entrepreneurs de partout au pays de tout ce que vous faites pour nos communautés. Et je dis à tous les Canadiens, faisons notre part pour leur montrer que nous les soutenons et aimons leurs entreprises. Achetons local, commandons des plats à emporter si nous le pouvons et donnons-leur un coup de main. Et ensemble, continuons à travailler pour faire avancer le Canada.